Encore une option originale offerte par le solfégiciel et nous pensons unique parmi les logiciels existants. Celle qui consiste à pouvoir entendre une mélodie tout en en lisant que son écriture rythmique à l'écran. Nous en développerons les intérêts didactiques par la suite. Voyons tout d'abord comment obtenir cela. Nous avons vu dans la capsule numéro 15 qu'il était possible d'afficher une version seulement rythmique de n'importe quelle mélodie. Par défaut, si l'on écoute cette phrase rythmique, nous entendrons un son de clave. Mais il y a d'autres timbres instrumentaux offerts. La nouveauté, cette fois, est que nous pouvons entendre la version mélodique à l'origine de cette séquence affichée, moyennant le cochage, dans le cadran « Options d'affichage », de l'option « Entendre les hauteurs », en dessous de l'option « Écriture rythmique ». Il nous est aussi loisible, comme pour n'importe quelle mélodie, d'afficher en dessous le nom des notes, dans leur version latine ou anglo-saxonne, ou encore les chiffres des degrés. Avec « Rappelez-vous » une possible sélection parmi les notes ou degrés affichés. Toutes ces variantes permettront des exercices d'audition, de lecture, de transposition, d'écriture et de théorie comme cela sera explicité dans de prochaines capsules didactiques.